Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 202 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu de Game Boy Advance pour changer et euh, donc voyez le skin Game Boy Advance que je me suis fait euh, que je me suis embêté à faire on va dire Et euh, et voilà donc c'est parti On va jouer à, donc à Zelda A Link to the Past The Legends of Zelda Donc sur Game Boy Advance On m'en a dit beaucoup de bien aussi On m'a dit qu'il était très bien On va voir ça tout de suite Alors on rentre notre euh, notre nom voilà, Sylva On va pas aller plus loin Sylva Sylvan peut-être Je sais pas Voilà Sylvan C'est pas énorme mais c'est déjà ça Allez, sauvegarde en cours, n'éteignez pas la GBA. On prend celle-là. Euh. Ouais. Et c'est parti. Alors, Link to the Past. Et on peut switcher en fait avec, euh, avec l'autre uh, Force Word. Ouais, parce qu'il est inclus dans, dans celui-là. Il est inclus dans la cartouche. Mais, euh, mais on va jouer à Link to the Past parce que c'est le titre de l'épisode. C'est parti. Et donc, nous voilà, ça doit être de pratique courante de Zelda de sortir du pieu quand on commence une histoire. Je sais pas. Euh, donc, on récupère alors une lanterne, on peut allumer les, les torches en appuyant sur le bouton B. Euh, il me semble. Hop! Alors on va pas essayer parce que pour l'instant on a pas de torche, Mais euh, on va se balader, on va essayer de suivre notre père Parce qu'il nous a dit de rester euh, en place Mais on va pas, on va pas faire ce qu'il dit, ce serait complètement bête hein. euh, On a remarqué la qualité sonore qui est vraiment dégueulasse Alors je sais pas si c'est normal euh, Mais ils ont peut-être essayé de mettre un peu trop l'instrument Et donc du coup ça fait ça fait une jouabilité Enfin, ça fait une ambiance sonore un peu un peu pourrie Donc il faut que j'aille là-haut, regardez sur la carte Il faut que j'aille à la croix rouge c'est là où je dois aller, Donc, tout simplement euh, Ma petite tête c'était moi et la croix rouge C'est là où je dois aller Alors on a toujours ce, ce principe dans Zelda Où c'est qu'on a les écrans qui se Qui se euh, qui, qui défilent, c'est à dire que Ouais ça fait, euh, on, a eu, on a eu un changement de niveau Entre, entre là où on était tout à l'heure Enfin il fallait le voir Mais enfin on a toujours un peu ce principe là Même si on peut se balader quand même pas mal sur un écran C'est pas, pas fixe c'est pas, pas comme, à, euh, comme sur Game Boy Color où c'est que vous avez votre écran fixe, vous baladez dedans et quand vous, euh, quand vous passez dans une autre, euh, quand vous sortez de cet écran, voilà, ça, ça change la scène. C'est pas des carrés. Euh, voilà, je le mais c'est quand même un peu le même euh, le même principe. Alors, il y a une, une entrée secrète, machin comme ça, et nous, on nous appelle de l'intérieur pour nous dire qu'il y a une entrée secrète et qu'il faut qu'on la trouve. Donc, on va essayer de la trouver. Euh, pour pénétrer à l'intérieur de ce château château alors pour l'instant euh, force du mal quoi voilà c'est un combat contre les forces du mal alors on va essayer de trouver cette entrée il y a rien là il y a des cailloux de toute façon y a des cailloux comme par hasard on peut pas aller à certains endroits ah bah tiens ça ça ressemble fortement à un truc Et on va prendre hop hop ça fait une entrée On va, on va aller dedans du coup et nous voici dans le château, j'imagine, dans les souterrains. Ah bah tiens, c'est notre père. Cette voix, Sylvan. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque Écoute-moi, la euh, boîte secrète, euh, concentrez ton pouvoir dans l'épée, Maintiens le bouton B appuyé. Bon, ça c'est Zelda. Euh, tu dois sauver la princesse. c'est euh, Zelda, c'est Link. Le jeu Zelda, et ça c'est Link. Euh, parce que je dis Zelda, mais après on va dire... Ah mais il s'appelle Zelda... Non. On en a marre des gens qui, qui disent que, que ce mec s'appelle Zelda. Zelda c'est la fille. C'est pas... Ça le mec avec qui on est, il s'appelle Link, voilà. Bon, je sais que beaucoup font la, la chasse à ça. Euh, même moi, à une époque, euh, quand j'ai connu, euh, je me disais, tiens Zelda c'est le la... mec... Non, Zelda c'est la fille. <rire> alors là, j'ai allumé la, la torche, mais ça sert à rien, je crois. À part faire de la lumière. Euh, ouais, non, on peut pas en mettre là-dessus, je sais même pas à quoi ça sert ce truc-là. Bon, alors on a récupéré des, des diamants. Pas grand chose, mais bon, quelques diamants, quoi. Euh, je sais pas que quoi ça nous sert pour l'instant. Alors, on a une épée. Hop. Hop. Donc maintenant, on peut quand même mieux avancer. Euh... Hop. Alors là, il y a des ennemis. Hop Cassez-vous. Putain. Ah, ils font mal. Ils font très mal. J'ai toujours... Donc, on a toujours une histoire de cœur. Regardez, bah ben là, je viens de récupérer un par terre. On a trois petits cœurs. Je pense que ça on doit pouvoir s'acheter ou s'augmenter. Parce que bon, trois, c'est pas beaucoup. Euh... Les ennemis. Ça, ça ressemble fortement hein, au jeu de Game Boy, mais en, alors en mieux, en mieux développé graphiquement. Ouais. Ça ça, ça, ça ça a gardé ça. A gardé, ça, a gardé, ça a son principe et franchement j'aime bien j'accroche bien à ce jeu du moins euh, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut faire des trucs avec ça non Pff, je sais pas à quoi ça sert des gros vases de bon, je sais pas on va monter là haut hop hop là ah les bleus ils sont ils sont costauds les bleus ils meurent pas en un coup de en un coup de tornade Donc, voilà. en deux coups de tornade euh, alors je sais pas on est dans la, ah, mais dans la salle du trône qu'on a vu dans la cinématique euh, donc il n'y a rien à faire, génial. Je suis monté ici pour rien, c'est super. On va, je vais vous laisser 5 minutes de jeu. Ouais 5 minutes, c'est bien 5 minutes. Sur les petits jeux Game Boy, on n'y on passera pas plus de 15 minutes. De hein. toute façon, il euh, n'y a pas besoin de plus de 15 minutes pour comprendre euh, le jeu. Euh, sur, les, sur, des, sur ce type de jeu. Hein. Donc euh, voilà, on, je vous laisse 5 minutes à partir de bas de ba maintenant. Voilà. On se retrouve dans 5 minutes. Allez, c'est parti. Et je vais essayer de, de retrouver ma petite princesse. avec notre petite princesse alors on va essayer voilà, on va essayer de, voilà, de tuer les deux on va elle nous a dit d'aller euh, en fait au, au rez-de-chaussée dans la salle principale donc on va essayer d'y retourner assez rapidement même si je sais pas du tout où c'est qu'on va on va essayer de nous suivre le chemin euh, elle a dit qu'elle connaissait un passage là bas donc on va y aller euh, ouais. alors là on est dehors Bon on sait pas c'est pas vraiment là où je voulais aller euh, est-ce qu'on peut aller ici là ah ça fait mal donc on peut pas y aller on va aller plutôt ici on a pas le choix Voilà Ah bah oui là c'est euh, en fait là c'est le couloir de tout à l'heure c'est bon Donc là on est au rez-de-chaussée Il y a un passage secret dans la salle du trône qui conduit dans le secteur Ah bah on va y aller dans la salle du trône C'est parti on monte Hop là Vite vite vite a les gardes qui nous ont vus mais c'est bon c'est pas grave alors là tu peux une lampe c'est indispensable car il fait froid hein. On va déplacer le blason pour aller dans le passage secret Et donc on va s'arrêter là, ce sera tout euh, Donc ça suffira je pense pour Zelda Donc Legends of Zelda, a link to the past